Et une personne m'a demandé pour quelle raison je m'étais fait vacciner. Est-ce que tu n'as pas confiance dans ton immunité avec le Reiki Bonjour, tu le sais, je me suis fait vacciner contre la Covid et euh, la deuxième injection a été un petit peu fatigante. Malgré le fait que j'avais donné du Reiki pour limiter les effets secondaires et que je m'en étais fait. Donc j'ose même pas imaginer ce que ça aurait été si je ne l'avais pas fait. Euh, et une personne, lorsque j'ai partagé ça, m'a demandé pour quelle raison je m'étais fait vacciner et euh, a précisé sa question en disant « Est-ce que tu n'as pas confiance dans ton immunité avec le Reiki Est-ce que, Est que tu doutes de la force du Reiki ?» Alors je trouve la question vraiment très intéressante. Et ma réponse, elle a été multiple, mais euh, je vais t'expliquer. Pourquoi je me suis fait vacciner ben Parce que je suis une personne à risque de Covid grave. J'ai eu un grave pépin de santé il y a une petite dizaine d'années, euh, qui m'a amené en réanimation euh, pendant plusieurs euh, et dans le coma pendant une dizaine de jours, euh, en réanimation un petit peu plus longtemps et euh, surtout euh, avec un pronostic vital engagé et des fonctions vitales qui ont été euh, euh, complètement HS pendant quelques jours. Euh, donc avec des promesses que me faisaient les médecins d'avoir des grosses séquelles genre dialyse à vie, genre euh, on n'est pas sûr de récupérer votre appareil digestif, genre on va vous amputer de 9 doigts de pied. Séquelles qui se sont révélées euh, inexactes puisque j'ai suis... reçu pendant que j'étais dans le coma beaucoup de Reiki et je me suis donné beaucoup de Reiki ensuite. Et euh, à part un doigt de pied qui est passé à la caisse, je n'ai aucune des séquelles qu'on m'avait promises. Par contre, je sais que mon corps est beaucoup plus fragile depuis cette aventure, et donc euh, que si je devais repasser dans un schéma de, de COVID grave, ben, ça serait probablement une addition beaucoup plus lourde en termes de séquelles si je m'en sortais. Et franchement, j'ai pas envie de repasser par la reconstruction après la réanimation dont on parle rarement. Euh, ce que j'ai envie de te dire, c'est que c'est long, c'est difficile. Euh, en ce qui me concerne, au plan physique, ça a duré deux ans. Au plan psychologique, ça a été encore plus long et ça a duré cinq bonnes années. Donc, j'ai pas envie de prendre le risque de faire ça. Maintenant, est-ce que j'ai pas confiance dans le fait que le Reiki va augmenter mon immunité Bien sûr que si. Mais euh, si tu veux, j'ai aussi confiance dans le fait que euh, le Reiki m'aide à me soigner euh, lorsque j'en ai besoin ou qu'il peut aider d'autres personnes à ce que je les soigne mais il n'empêche que je dis toujours qu'il ne faut pas modifier un traitement médical, qu'il ne faut pas modifier une ordonnance et que euh, on, le Reiki ne vient pas remplacer un traitement médical. Certes il va aider, il va euh, doper ce traitement médical, il va éviter des effets secondaires mais je crois qu'il ne faut pas avoir la prétention, par exemple, de dire que le Reiki pourrait rem remplacer des antibiotiques. Si, par exemple, moi, lorsque j'étais dans le coma, on n'avait pas trouvé tout de suite le bon antibiotique, je ne serais plus là pour en parler. Et si je n'avais pas reçu de Reiki pendant cet épisode-là, euh, probablement que j'aurais eu beaucoup plus de séquelles qu'aujourd'hui. Donc oui, j'ai confiance dans le fait que le Reiki va augmenter mon immunité, mais euh, je préfère euh, faire les deux. Surtout que je sais limiter les effets secondaires du, reiki, du, du vaccin avec le Reiki. Oui, j'ai confiance dans la force du Reiki, mais non, je pense qu'il faut, euh, plutôt oui, je pense qu'il faut aussi être raisonnable et que euh, la Covid est une cochonnerie. Et de la même manière que je suis vaccinée contre le tétanos, que je me suis vaccinée contre la fièvre jaune lorsque je suis partie en Amazonie, par choix et par obligation, puisque en Guyane française comme au Brésil, euh, le vaccin contre la fièvre jaune est obligatoire et personne ne se pose de questions en Guyane française. Donc en France, il y a bien des vaccins obligatoires, par exemple celui contre la fièvre jaune euh, dans ces, dans ces régions-là. Euh, de la même manière, je suis vaccinée contre le tétanos parce que je jardine, parce qu'un clou rouillé, ça va vite, etc. C'est des risques que je n'ai pas envie de prendre, même si j'ai une grande confiance dans le fait que s'il m'arrive un pépin de santé, le Reiki va pouvoir m'aider. Voilà, je t'invite donc à te faire ta propre opinion par rapport à ça. Mais surtout, ce que je veux te dire en tant que maître enseignant de Reiki, c'est que le Reiki ne remplace pas un traitement médical, on a pour éthique de, ne, de dire qu'il ne faut jamais modifier un traitement médical sans avis médical et que là en ce qui me concerne le risque de devoir repasser par où je suis passé j'ai pas envie de le prendre voilà j'espère que ça t'éclairera et que en tous les cas tu pourras prendre ta, ta décision si tu as des questions des interrogations des envies de partager je t'invite à le faire Juste en dessous de cette vidéo, je te lirai et je te répondrai avec grand plaisir. Je ne sais pas si tu le sais, mais mes amis amérindiens disent toujours, je t'ai partagé mes pensées, j'ai hâte d'écouter les tiennes, je t'ai partagé mon point de vue euh, concernant euh, cette vaccination et le Reiki. J'ai hâte de te lire et d'échanger avec toi. Je te souhaite une belle fin de journée et je te dis à très vite. Ciao